WLook Il en train de persécuter ta vie. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que c'est le méchant qui règne dans ta vie. Je veux dire que Dieu a laissé cela pour que sa gloire, sa gloire, je parle bien de sa gloire, Sous-titrage Oh Non, comparable à Jésus. Il est l'unique oh, Dieu, le véritable Dieu. Dans les cieux sur la terre, sous la mer, il n'y en aura jamais ah, pour mon an, à monde, à la terre à côté de monde à Celui qui est comparable à notre Jésus. Il n'y jamais aucun Dieu. Parce que Jusqu'aujourd'hui, la terre les a gardés. Ils sont sous la terre, la terre les a engloutis. L'unique que la terre n'a pas pu contenir parce qu'il a avoir des enfants de gauche et à droite que je...